Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit, qu voit pas. Bonjour, je suis Aline guitare. je suis enseignante et je milite depuis une trentaine d'années au Parti communiste sur la Croix-Rousse. Depuis 2014, on a créé un, un mouvement large pour changer la politique d'abord dans cette ville avec Lyon citoyenne et solidaire. Et aujourd'hui, euh, on est en 2017 et euh, on continue le mouvement en soutenant la candidature de Nathalie et euh, aujourd'hui euh, en étant sa suppléante pour une élection législative qui redonne le pouvoir aux gens. Depuis trois ans, on est euh, au quotidien dans une, euh, dans une dynamique qui n'est pas une alliance, qui n'est pas un truc de sommet entre euh, des organisations politiques. On est vraiment sur un travail de fond pour euh, être au plus près des citoyens. Sur le premier arrondissement, parce que c'est là qu'on a gagné la mairie, mais aussi sur toute la ville, parce qu'on intervient au conseil municipal sur toute la ville. Et c'est ce qu'on veut porter aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'idée d'une députée qui demande l'avis des citoyens sur les lois qu'il faut porter, qui demande l'avis des citoyens sur les lois qui existent et sur l'expertise. L'idée d'une députée qui n'est pas coupée du terrain, qui n'est pas coupée de la vie quotidienne des gens. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'est ce dont on a besoin pour lutter contre l'abstention, lutter contre le désenchantement de la politique et lutter contre la colère qui monte et la division qui monte dans le pays. Alors, ce qui existe depuis trois ans, c'est Lyon citoyenne et solidaire. C'est à la fois la gestion du premier arrondissement avec un groupe de dix élus, dont huit n'avaient jamais été élus et qui, sont, qui émanent de tous les horizons, des associatifs, des gens qui n'avaient jamais fait de politique avant, une élue communiste, ensemble, une élue ensemble, pardon, et euh, Nathalie, qui euh, donc, euh, représente sa structure, le GRAM. En même temps, c'est un groupe de trois personnes euh, au conseil municipal de Lyon, avec euh, deux membres du GRAM et, et euh, une élue communiste, qui portent des dossiers qui concernent toute la ville, euh, qui sont les seuls à intervenir sur la question euh, du service public, de développer le service public et non pas euh, le faire mourir comme ça se passe aujourd'hui, qui soutiennent les agents municipaux dans leur lutte pour euh, de meilleures conditions de travail et un meilleur accueil des, des usagers qui interviennent pour que les citoyens aient voix au chapitre sur la gestion de la ville, sur les budgets et sur le devenir des bâtiments et de ce qui appartient à la ville. Ils sont aux côtés des sans-papiers, des gens qui n'ont plus de logement, notamment en portant des projets autour du Fort Saint-Laurent. Voilà. Donc, Ce qui existe, c'est à la fois des idées, des valeurs et au quotidien, des interventions au conseil municipal, une gestion d'un arrondissement et une vision globale de la ville. En 2014, on disait faire ville ensemble. Aujourd'hui, on a envie de dire faire peuple ensemble. C'est la même dynamique et le même esprit au niveau national. Ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, est ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, ce qu'on voit pas ce qu